On y va. Ouais. Et sinon, euh, t'as déjà entendu parler du fou qui traîne euh, dans les bois Ouais, euh, ça fait des années qu'il habite dans les bois. Euh, C'est un galouche. Ouais, t'as raison. C'est que des conneries. Euh, faut pas y croire. Ouais. Et puis on l'a jamais vu. Euh, on n'a ouais. pas de preuve. Oh. Attendez, monsieur. Attendez, attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez là. Attendez, oh. attendez. Oh. Non, Zach Mais il était gentil. Oh. Mince. Je crois qu'il est mort.